Alors, vous allez voir dans ce tuto comment optimiser le contenu d'un article. Quand je prends cet exemple ici, vous voyez que le contenu contient qu'une seule phrase dans mon article. Le secret, c'est de mettre un article, c'est d'avoir un article dans lequel vous avez environ 5 ou 6 lignes. À l'intérieur de ces lignes, vous devez insérer des mots-clés. Ces mots-clés, vous pouvez les mettre en gras. Pour cela, j'ai préparé un document Word et j'ai essayé d'imaginer comment mettre en avant du contenu. La semaine dernière, j'ai passé une certification Google, mots clé que je fais ressortir comme ça. Elle est garant d'une compétence adaptée au référencement, mot-clé par rapport au Google, pour les webmasters, mots clés et entreprises qui désirent mettre en avant leur site Internet mots-clés. Les centres de formation mots-clés pourront bénéficier de cette compétence. Et ainsi de suite. Donc en fait, il faudrait remplacer ce texte-là et le mettre à la place de ça dans un article puis cliquer sur enregistrer.